J'ai rarement l'habitude de vous faire des grosses recommandations. D'ordinaire, c'est plus des films que je vous recommande. Mais là, pour une fois, je vous recommandais un bouquin et je trouvais que c'était important que ça soit dans ce format-là parce que je vais avoir le temps de pouvoir vous en parler calmement parce que c'est pas un truc sur lequel je suis très habitué à la critique littéraire. Mais pour autant, ça me semble essentiel que vous connaissiez l'existence de ce livre parce que si vous êtes un étudiant au cinéma ou que vous avez envie de devenir réalisateur, je pense que ce livre est très important pour vous. quelques mois, je me suis remis très fortement à la lecture. Euh, c'était quelque chose que je n'avais quasiment jamais fait de ma vie parce que honnêtement, je n'ai jamais été un grand lecteur et j'ai jamais vraiment réussi à complètement m'immerger dans des univers. On va dire que la seule grande saga que j'ai réussi à lire et j'ai même pas réussi à la finir, c'était la saga Harry Potter. Sinon, j'ai jamais été un grand lecteur. Mais depuis quelques mois, j'ai réussi à poncer un paquet de bouquins et ça m'a permis de découvrir plein de choses, de découvrir des univers, de découvrir des auteurs, mais aussi de découvrir des réalisateurs. Et aujourd'hui, le bouquin que je veux absolument vous recommander, c'est un livre écrit par un très grand réalisateur, un réalisateur américain qui a traversé la deuxième moitié du XXe siècle, qui a offert au cinéma des chefs-d'œuvre, des monuments, de suspense, de tension, de thriller, de comédie. Euh, C'était un réalisateur un peu touche-à-tout. C'est un monument qui malheureusement nous a quitté il y a un peu plus d'une dizaine d'années en livrant un dernier film qui est, je trouve, une perle rare que je vous ai déjà recommandé dans, au coin du DVD. Mais là, le bouquin que je vais vous recommander, c'est vraiment un monument. Pour moi, je pense que n'importe qui qui a envie de devenir réalisateur, ou qui aime le cinéma, ou qui est étudiant en cinéma, devrait avoir ce bouquin un jour dans les mains. Je trouve ça même étonnant qu'il n'ait pas été amené plus tôt dans les écoles de cinéma. Faire un film par Sidney Lumet. Bien au-delà d'être un film qui, par son titre très exhaustif, arrive à nous faire comprendre rapidement ce qu'il va faire et ce qu'il va nous raconter, bien au-delà de ça, c'est surtout le témoignage d'un réalisateur qui a su comprendre pleinement à quel point la construction d'un film ne dépendait pas que de lui, mais d'une équipe. Et Dieu sait que de plus en plus aujourd'hui, on a des réalisateurs touche-à-tout qui sont capables de presque tout faire, ou en tout cas, qui veulent absolument tout faire. Et même si je reconnais le talent de Xavier Dolan, c'est vrai que des réalisateurs comme lui, ou comme d'autres qui ont tendance à vouloir absolument dominer plein de postes, perdent un petit peu au change parce que lorsqu'on lit le bouquin de Sidney Lumet, on prend pleinement conscience à quel point un film, c'est avant tout un objet qui a été construit par un ensemble. En gros le bouquin est divisé en toute une série de plus ou moins grands chapitres qui vont un petit peu décortiquer chaque étape de la construction d'un film allant de comment on trouve une idée qui va servir de base à un scénario à comment on se débrouille en salle de montage et en projection test pour réussir à faire en sorte que le long métrage soit à la fois accepté par les producteurs mais également que le réalisateur ne perde pas sa patte. C'est un bouquin qui est absolument génial parce que déjà, euh, il fait à peine 300 pages, il se lit extrêmement vite. Euh, c'est un livre qui, moi, m'a totalement captivé parce que au delà de simplement redécouvrir les étapes de construction d'un film, je trouve que c'est un livre qui, même s'il si est fait par un réalisateur qui a bossé durant la deuxième moitié du XXe siècle, donc on pourrait facilement imaginer qu'avec toutes les évolutions technologiques que le cinéma a eues depuis ces dernières années, le bouquin n'aurait plus forcément de cohérence ou de logique par rapport à notre époque, il a toujours pleinement sa place dans les consciences actuelles. C'est un livre qui est pragmatique, qui est extrêmement moderne, qui, à l'image de Walter Murch, a été capable de voir très très loin dans l'avenir. Je pense profondément que Sidney Lumet avait un temps d'avance sur nous et qu'il avait pleinement conscience à quel point le cinéma allait vraiment devenir une industrie plus qu'un art, ce qui est très problématique. Je trouve la fin du livre extrêmement pessimiste, et en même temps elle veut défendre un objectif principal. Mais c'est ça en fait qui rend le livre absolument génial, c'est qu'à aucun moment on a la sensation que c'est un mec coincé dans une époque qui essaye de faire un film dans un temps donné sans avoir conscience de comment le temps va faire que le cinéma va changer. Ça n'est pas ça. Sidney Lumet, c'est un mec qui a rapidement compris que le cinéma peu importe l'époque dans laquelle il se ferait, il aurait toujours la même construction, il aurait toujours la même évolution, il aurait toujours la même manière d'être fait et d'être développé. Et c'est ça qui rend ce livre absolument magnifique. Et au-delà de ça, quand je dis que c'est un film qui est essentiel lorsque vous êtes étudiant en cinéma ou que vous voulez devenir réalisateur, je pèse mes mots. Parce que bien au-delà de l'aspect, on va dire, purement formel dans le sens où c'est vraiment un film, qui, un bouquin qui décortique toutes les, de, toutes les étapes de construction d'un film, c'est aussi un livre qui vous permet réellement, avec des exemples, que ce soit de fiches techniques ou de fiches de poste, de comprendre comment ça se prépare un tournage. Il y a des moments dans le bouquin où j'ai eu le plaisir de redécouvrir comment ça se passait dans une caméra et la différence entre une courte focale et une longue focale. C'est un peu bête, mais je pense que lorsqu'on a envie d'être en école de cinéma, ça fait partie de ses cours, les fiches de poste, les fiches techniques, tous les trucs comme ça, c'est des trucs un peu relous. Et honnêtement, c'est des trucs qui nous captivent pas plus que ça. Et je trouve que les greffés dans un bouquin qui cherche avant tout à nous parler de comment tu fais un film de A à Z, ça rend le truc un peu plus ludique parce que là, on a un peu plus envie de s'investir parce qu'on nous, on nous le présente comme une étape essentielle, en fait, dans la construction du film. Je vous montrerai un petit peu les pages en exemple mais réellement moi je trouve que c'est absolument passionnant en fait de voir un réalisateur avoir autant de plaisir à partager les différentes étapes de construction d'un film. Parce que on pourrait se dire assez facilement ouais bon d'accord je connais un petit peu ces étapes, c'est classique, c'est convenu mais le bouquin arrive à bien fonctionner sur moi. Je pense que honnêtement si vous êtes un poil cinéphile ou si vous avez vraiment envie de passer à la réalisation, ce bouquin ça va devenir votre bible et vous allez le relire encore et encore. Parce que bien au-delà de simplement vous transmettre des bonnes vibes par rapport à la construction d'un film, c'est un bouquin qui arrive pleinement à comprendre comment chaque étape est importante. Parce que oui, je l'ai dit au début, mais Sidney Lumet nous rappelle à quel point chaque étape de la construction d'un film est importante et surtout à quel point chaque poste est important. Et ça, ça peut sembler très bête, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à squeezer les génériques et parfois à ne pas se rendre compte du nombre de personnes qui bossent sur un film. Sidney Lumet en a constamment conscience et à aucun moment il ne semble vouloir dire qu'un film réalisé par lui est un film de lui. Il dit constamment et il répète constamment à qui voudra l'entendre que s'il fait un film, il le fait en équipe. Il le fait avec plein de monde. Il le fait avec un directeur de la photographie qui lui permet d'avoir une bonne lumière. Il le fait avec un chef électro qui va être capable de lui équilibrer cette lumière. Il le fait avec un premier assistant réalisateur et un second assistant réalisateur qui vont être capables de faire en sorte que l'équipe soit sur le plateau au bon moment. Il le fait avec des acteurs. Il le fait avec des compositeurs. Avec des monteurs qui sont capables ensuite de rassembler son film. Avec des scénaristes qui vont lui concevoir des histoires. Parce que s'ils les je crois que sur toute sa carrière, il a écrit cinq scénarios. Tout le reste... Il a été aidé par des grands scénaristes qui lui ont filé de gros coups de main. Il a été aidé, donc, comme je disais, par des directeurs de la photographie qu'il a régulièrement embauchés. Ça, c'est un exemple très beau d'ailleurs dans le bouquin. Il y a tout un chapitre autour justement de la direction de la photo où il nous parle précisément avec des exemples concrets d'à quel point les directeurs de la photographie ont impacté son image cinématographique. C'est génial qu'on arrive à nous faire prendre conscience de ça. Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas forcément à le voir aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se disent Oh bah il y a tel directeur de la photo, ça se voit pas tant que ça, parce que c'est surtout le réalisateur qui transcende. Si vous saviez le nombre de réalisateurs ou honnêtement, dès qu'ils sont à la direction de la photo, il y a tout de suite une patine quelque chose qui se crée. Je pense à Roger Dickens qui va bientôt s'occuper de la photographie de Empire of Light. Je pense à Emmanuel Lubeski qui est un directeur de la photographie fantastique qui imprime vraiment une petite particulière. Je, je pense à Darius Kanji Darius qui est un des directeurs de la photographie les plus appréciés de Steven Spielberg. Et quand on voit la construction, la délicatesse et la finesse de son image, on comprend totalement pourquoi. Vous retrouverez tous ces exemples là-dedans. C'est chez Capricci. Capricci qui est un fantastique éditeur d'ailleurs, je sais que dans... Carte Blanche, je vous avais déjà recommandé un bouquin d'eux, mais honnêtement, je pourrais vous recommander toute leur collection. Ils ont des bouquins fantastiques. Ça n'est pas sponsorisé, c'est important de le préciser. Je fais ça bénévolement et je fais ça juste pour l'amour du cinéma. À aucun moment, je ne suis payé par Capricci pour vous conseiller ce bouquin. Si je vous le conseille, c'est vraiment parce que je l'ai lu du début à la fin, parce que je l'ai adoré, parce que pour moi, il est important, si vous avez envie de pleinement comprendre à quel point la construction d'un film est parfois aussi dantesque qu'extrêmement jouissive, Acheter, faire un film de ciné-lumette. Bon, C'est 19 euros, j'ai bien conscience que c'est tout de même pas mal pour un bouquin. Mais honnêtement déjà, il est beau. Vous serez content de l'avoir dans votre bibliothèque. Et au-delà de ça, encore une fois, je pense que si vous êtes vraiment cinéphile ou en tout cas que vous avez très envie de faire de la réalisation ou de la production ou du montage ou tout ce que vous voulez, ce bouquin va devenir votre bible. Je le retrouverai avec plaisir sur votre table de chevet si jamais un jour on se rencontre. Bon, ça sera un peu bizarre si je le dis comme ça. Je serai content que vous me le montriez, lorsqu'on se rencontrera. J'espère que vous allez apprécier la lecture. Et d'ici là, bah, je vais vous dire d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera ici pour parler de films, de cinéma ou de littérature cinématographique, bien évidemment. A plus Ah là là Il y a des citations dans ce bouquin mon travail consiste à accorder de l'importance et à porter la responsabilité de chacun des photogrammes qui constituent chacun de mes films. Je sais que partout dans le monde, de jeunes gens empruntent de l'argent à leur famille et économisent sur leurs subsides pour s'acheter leur première caméra et réaliser leur premier film d'étudiant. Parmi eux, quelqu'un rêve de connaître la gloire et de faire fortune, mais rares sont ceux qui rêvent de découvrir ce qui compte vraiment pour eux, qui veulent pouvoir se dire à eux-mêmes et à qui veulent entendre Voilà ce qui compte pour moi. Rares sont ceux qui veulent faire des bons films.